Salut à tous, aujourd'hui on va voir petit preuves que le bousier est un animal nul. Première preuve, le bousier est un animal nul. Oh, oh, oh, oh,